Là où il n'y a pas de latrine, il faut aller en brousse. Donc, pour aller jeter quelque chose en brousse, ça veut dire que cette chose-là n'est pas bonne. C'est une question d'hygiène, une question de propriété et surtout une question de santé aussi des populations. Nous sommes tous les gens qui ni en train de se faire. Nous sommes ni les gens qui sont en train de se faire. Nous sommes tous de c'est des petits projets. Bon, Bon, Bon, que nous introduisons au niveau des villages pour avoir un développement harmonieux au niveau du village. Bon, disons que le projet de la trine rentre dans le cadre des projets de santé sanitaire pour que eh, les gens au niveau du village puissent avoir un lieu propre, sain pour les besoins. Les familles ou les chefs de famille qui sont intéressés pour le projet doivent aller s'inscrire euh, auprès du président du comité villageois de développement. Les chefs de ménage doit soit trouver une personne qui peut creuser les trous du, du WC, et deuxièmement, il trouve les sables et les gravions, les agrégats pour la construction. Troisièmement, il faut qu'il trouve 200 briques. Une fois que ces conditions sont remplies, Azap à son tour apporte une dalle et du ciment nécessaire pour la construction de la latrine et le mensons un a a on ne peut pas faire la ne peut On ne peut pas faire On On ne peut pas On non faire ça. On On ne peut pas faire On ne peut pas faire On ne peut pas faire On ne On ne peut pas faire la je na fara, pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si ne sais là. ne pas ne